Bonjour, je vais vous parler ce soir de la médecine conventionnelle et du magnétisme et vous montrer en quoi divergent ces deux approches thérapeutiques, tant sur le point de vue purement de la santé, mais aussi sur le point de vue de l'humain, de sa façon de voir l'humain. Bon, comme vous le savez, depuis très longtemps, la médecine conventionnelle et au premier plan, quand nous sommes gosses, notre mère, souvent, quand nous avons un bobo ou une maladie, nous envoie chez le médecin, nous amène chez le médecin pour une consultation. Ce médecin est souvent avec un costard-cravate, dans son beau bureau, avec ses beaux meubles, bref, un décor rassurant, en quelque sorte un effet placebo. Le magnétisme, lui, n'est pas très considéré. On voit des pharmacies, on voit des laboratoires. Quand une émission à la télé traite de maladies, parle de maladies, on met en avant les traitements de la médecine conventionnelle. Bref, on ne parle pas beaucoup du magnétisme. J'ai cherché plusieurs fois dans des biotech des livres sur le magnétisme. Eh bien, je n'en ai jamais trouvé, ni dans le librairie lambda, d'ailleurs. Par contre, à la FNAC ou Amazon, là, il y en a beaucoup. Bizarre. Donc, malgré cela, malgré cette espèce d'omerta par rapport au, au magnétisme, eh bien, de plus en plus, les gens se tournent vers ce genre de thérapie, car ils voient qu'elles sont efficaces et n'ont pas les inconvénients de la médecine officielle, c'est-à-dire des médicaments qui ne vont pas soigner les causes, mais uniquement les symptômes, et des médicaments qui, souvent, ont des effets secondaires assez indésirables. Et en plus, si le traitement est chronique, ces effets indésirables sont parfois plus négatifs, nocifs, que la, la pathologie elle-même moi je me rappelle d'une personne qui a, brûlures, qui a des brûlures de qui a des d'estomac et eh bien elle prenait des H qu'on appelle ça inhibiteur de pompe à protons qui calme évidemment les crises de les crises de brûlures qui sont vraiment la brûlure est tout à fait intolérable et donc ces, ces inhibiteurs de pompe à protons soulagent les brûlures de l'estomac mais à la longue diminue l'acidité de d'estomac et donc, en perturbe le fonctionnement. Et donc, la personne digère de moins en moins bien. Voilà, et donc, de plus en plus de gens se retournent donc vers des médecines plus naturelles, et donc aussi le magnétisme. Donc, le, la médecine officielle, elle, repose sur une vision matérialiste. Pour elle, nous sommes avant tout un corps. Et ce corps, c'est une machine une machine biologique. On apprend en médecine à soigner cette machine biologique, à repérer, à interpréter les symptômes pour savoir quel traitement on va devoir utiliser. Et ce traitement, évidemment, est un traitement chimique. Pour le magnétisme, pour les magnétiseurs, comme c'est pour là aussi pour l'acupuncture, la, le patient est vu dans sa globalité. Il est vu comme avant tout un être à la fois corps et esprit. Nous sommes essentiellement, même si nous l'avons oublié, des êtres spirituels, multidimensionnels. Et souvent, évidemment, nous sommes identifiés uniquement à notre aspect physique. Donc pour le magnétiseur, L'important, ce n'est pas la maladie elle-même ou les maladies. C'est avant tout permettre à la personne de retrouver la santé. Et souvent, retrouver la santé, ça passe aussi par le fait de, de prendre conscience que nous avons plusieurs corps. Et pas uniquement trouver, trouver dans ce corps physique, comme le pense à la médecine officielle, la cause de tous les maux la cause peut être aussi émotionnelle. Je me souviens d'une mère qui m'avait amené son enfant, l'enfant avait à peu près 11 ans, et l'enfant souffrait de violents maux de ventre à l'école, à tel point que, bien souvent, plusieurs fois par semaine, était obligé de ramener, d'aller chercher son enfant, de le ramener chez elle. Ça a perturbé, évidemment, la scolarité de l'enfant, et les employeurs de, la, de cette personne, eux aussi, n'appréciaient pas trop. Bref, en discutant avec l'enfant et la mère, j'ai appris que l'année la, précédente, l'institutrice était vraiment quelqu'un de très autoritaire, autoritariste, même quasiment une dictatrice, et qu'elle faisait peur aux enfants, elle se mettait en colère, etc., etc., drôle de pédagogie. Et l'enfant avait dû être traumatisé... Et l'année d'après, il suffisait certainement qu'un instituteur manifeste un peu d'autorité, élève la voix, et tout de suite, ça restimulait le, le traumatisme qu'il avait vécu l'année précédente. Et après le soin, l'enfant est allé beaucoup mieux. Il n'a plus de crise, de, de, douleur, il plus de douleur de ventre, plus rien. Pourquoi Parce que le magnétiseur a travaillé au niveau émotionnel, alors que cet enfant était obligé de prendre des traitements pour le mode de vente qui n'avaient fait aucun, strictement aucun effet. Donc c'est important, cette notion de soigner de façon globale. En plus, le, la médecine officielle, nous saucissons en quelque sorte avec différents spécialistes. Beaucoup de mes patients arrivent à mon cabinet, après avoir vu je ne sais combien de spécialistes, qui entre eux ne sont pas, parfois ne sont même pas d'accord. Alors que dans la médecine, je le répète, on voit l'être humain dans sa globalité, corps-esprit. Et donc, on n'a pas besoin d'être spécialiste de quoi que ce soit. Voilà. Parce qu'en fait, la médecine, elle, son hobby, on peut dire, son, son focus, c'est avant tout la, les maladies. Donc, comme je le disais, les, les médecins passent... Leur, plusieurs années dans les facultés de médecine, pour savoir identifier les symptômes de telle ou telle maladie, etc. etc. La, la, la mission officielle plus du côté des maladies que du côté de la santé. Vous allez me dire, le magnétiseur aussi. Non. Parce qu'en fait, pour un magnétiseur, l'important, c'est de permettre à la personne de redevenir ce qu'elle est normalement, c'est-à-dire un être rayonnant, lumineux. Bah, regardez les enfants, les jeunes enfants. Ils ont une énergie folle. Ils, ils peuvent crier, sauter, danser, chanter, courir. Ils sont dans l'exubérance, dans, dans la joie. Nous, nous les adultes, on, un petit peu, on a perdu un peu de cette énergie-là, cette énergie, cette énergie de vie. Et ce qui est très beau dans le magnétisme, justement, c'est qu'après un soin, la personne est beaucoup plus rayonnante. Elle dégage quelque chose de, de rayonnant, beaucoup de lumineux. Et quand je lui demande comment elle se sent, elle me dit souvent, elle me dit, je me sens mieux, je me sens bien. Voilà. Donc on n'est pas dans combattre les maladies, euh, vaincre la maladie, etc., etc. Là, on n'est pas dans le combat. On est juste dans permettre l'harmonisation des énergies pour que la personne elle-même augmente ses durations et puisse ainsi se guérir par elle-même. Et je trouve que c'est cela la beauté de mon travail, c'est vraiment d'amener à la personne sans autre outil que mes mains, sans médicaments, sans rien, de pouvoir lui l'amener vers quelque chose, de, de, de retrouver cette cette joie de vivre, ce bien-être.